Abdallah, c'est un jeune garçon qui a 18 ans à peine au début du roman, qui est algérien par son père et allemand par sa mère, qui vit en France, qui a été acrobate pour le Cirque d'air depuis qu'il était gamin, et qui ne sait ni lire ni écrire, et qui va rencontrer un écrivain très connu à l'époque qui s'appelle Jean Genet, qui a 30 ans de plus que lui. Euh, ils vont vivre ensemble une histoire euh, d'amour, mais qui va au-delà de l'histoire d'amour, puisqu'ils vont vivre ensemble euh, à la fois une aventure amoureuse, mais une aventure artistique aussi, puisque Genet, Jean Genet va se mettre en tête de faire d'Abdallah un funambule. Et il va euh, rendre un magnifique hommage à Abdallah dans un texte qui s'appelle précisément Le Funambule, qui est un tout petit texte de Genet, un peu perdu dans ses œuvres aujourd'hui, mais qui est un texte absolument magnifique à mon sens, un des plus beaux poèmes de la langue française, et où il rend hommage à Abdallah. Et c'est de là que vient le titre du livre, Mourir avant que d'apparaître, c'est un extrait du Funambule. Au-delà de l'écriture de ce poème, qui s'appelle donc « Le funambule », Jeunet, je disais, va se mettre en tête de faire d'Abdallah un funambule. C'est-à-dire qu'il va se mettre en position de devenir son coach, son entraîneur. Il va euh, dessiner les costumes du spectacle d'Abdallah. Il va manier les projecteurs au moment des spectacles. C'est lui qui va choisir la musique. Il va vraiment pousser très très loin cette quête artistique. Et ça va marcher. Abdallah, qui était jusque-là acrobate, va devenir funambule et va tourner à la, en France comme à l'étranger euh, avec une relation qui s'apparente un peu à celle d'un Pygmalion où Genet va forger Abdallah, selon son rêve, selon son idéal artistique. Euh, sauf que là, il ne s'agit pas d'une œuvre qui est faite d'encre et de papier, il s'agit d'une œuvre qui est faite en quelque sorte de chair et de sang, puisque c'est Abdallah bien vivant qui incarne cette œuvre de Genet. Et ils vont vivre ensemble cette aventure amoureuse, artistique, jusqu'au moment où Abdallah va chuter du fil, et où il va chuter dans le même temps dans l'estime de Jean Genet. C'est toujours compliqué les histoires d'amour. Là, c'est une histoire d'amour très particulière en ce sens qu'elle évoque cette relation entre Jean Genet, qui est très identifié, et Abdallah, qui est funambule. Tout le monde n'est pas funambule, qui devient funambule. Et à une époque particulière qui est celle de la France des années 50, dans le contexte de la guerre d'Algérie, Abdallah, comme je disais, il est algérien par son père et il est appelé sous les drapeaux, enfin il est français du coup, il est appelé sous les drapeaux euh, pour aller... Euh, pacifier l'Algérie, comme on disait à l'époque. Mais cette histoire d'amour si particulière, elle pose aussi les questions de, de toutes les histoires d'amour. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'autre Jusqu'où on est prêt à aller Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, à sacrifier, pour avoir un peu de son amour, un peu de, de, de son regard euh, Et c'est vrai, à mon sens, pour toutes les histoires d'amour, qu'elles soient homosexuelles dans ce contexte-là, ou hétéros, euh, c'est les questions que posent toutes les histoires d'amour. Celle de la prise de risque. Il y a la prise de risque du funambule. Quel risque euh, est-ce qu'on est prêt à apprendre euh, pour euh, créer, pour aimer ou pour vivre, tout simplement. Moi, mon parti pris dans le livre, c'est d'essayer de ne pas de ne pas être à charge ni d'un côté ni de l'autre, de raconter cette histoire que j'ai découverte parce que je travaillais avec une funambule euh, où je rassemblais de la documentation sur, euh, sur tout ce qui s'était écrit ou peint autour de, du, du thème du funambule. Il euh, y a des très beaux funambules chez Chagall, par exemple, chez Jérôme Bosch. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce texte de Jeunet. Et c'est par cette porte que je suis arrivé du coup sur, sur le texte. Et c'est une histoire qui, moi, m'a touchée. Et c'est un texte que j'ai trouvé absolument splendide. Et donc j'ai voulu raconter cette histoire, mais en aucun cas en voulant porter un jugement, euh, bien évidemment, sur, euh, sur Genet ou sur Abdallah. Et laisser euh, au lecteur la possibilité de, bah de de se faire son propre avis sur euh, sur tout ça.